C'était Noël, ton anniversaire ou n'importe quelle raison en fait, tu as acheté une imprimante, bienvenue au club! Bonjour à tous! Ça y est, ton imprimante est assemblée, tu vas lancer ta première impression et en général tu commences par ce qui est présent sur la carte mémoire de ton imprimante. Donc en fonction des cas, ta première impression ce sera l'impression d'un badge, l'impression d'achat avec ou sans la tête, l'impression d'un chien phosphorescent. Mais c'est de toute beauté. Ou tu télécharges ton premier fichier, ça va être un Benchy parce qu'on t'a montré que c'était bien pour tester ton imprimante. Et là c'est bon, tu te lances, tu vas faire ta première grosse impression avec un bébé Groot. Ah si si, l'impression du premier Groot, euh, c'est une grosse impression, hein. ça met quand même pas loin de 14h. Et si vous regardez la première vidéo de la chaîne d'ailleurs, c'est ma première grosse impression, hein. c'est dans le titre. Puis euh, un beau jour, ça part en live. Et là, vous prenez la confiance et vous vous lancez dans un projet où il y a plusieurs pièces à imprimer et qu'il faut assembler. Et là, l'assemblage se passe pas vraiment comme vous le souhaitiez. Et là, vous allez sur des groupes Facebook, Discord ou tout autre site, forum, etc. C'est une très bonne initiative et assez rapidement, vous allez vous voir proposer d'imprimer le cube de réglage. <coughs> là, Je me suis un petit peu emporté là. Je me suis donc posé la question, est-ce que ce cube de réglage, c'est vraiment LA solution pour régler votre imprimante J'ai donc décidé d'imprimer pour vous plein de cubes de réglage avec des températures et des vitesses d'impression différentes, pour voir si ça change quelque chose sur le résultat obtenu. Pour m'assurer d'être dans des conditions idéales pour faire ce test, j'ai lancé les impressions sur une CR10 qui n'est pas réglée, mais qui est localisée dans une boîte fermée, ce qui permet de limiter les variations de température externe lorsque je vais imprimer les différents cubes. Afin de limiter les erreurs de prise de mesure avec le pied à coulisses, j'ai mesuré chacun des côtés de tous les cubes Trois fois avec remise à zéro du pied à coulisse entre chaque mesure. Ainsi, je prends la moyenne des trois mesures euh, récupérées. Enfin, pour ne pas avoir euh, des erreurs de mesure dues à euh, des débordements, il arrive au niveau des impressions que, au niveau des angles vous ayez euh, un effet euh, d'arrondi qui déborde un petit peu. J'ai chanfreiné chacun des cubes de manière à ce que ce phénomène n'apparaisse pas et que je mesure bien entre deux faces. Plane de chacun des carrés. Pour réaliser ce test, j'ai imprimé 3 cubes que j'ai imprimés à 40 mm par seconde et 3 cubes que j'ai imprimés à 60 mm par seconde. Et Pour chacun de ces 3 cubes, il y a un cube imprimé à 200 degrés, à 205 degrés, à 210 degrés. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que sur l'axe X et Y, qui ont le même mode de fonctionnement à entraînement par courroie, on observe que plus la température est élevée, plus j'ai tendance à avoir une marge qui augmente. Même si c'est moins linéaire sur l'axe des Y. En revanche, sur l'axe des Z, où là l'entraînement se fait par une tige trapézoïdale, je n'observe pas une grosse différence de cotation. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une différence de globalement 3 centièmes de millimètre entre la température min et max sur l'axe des X, une différence de 6 centièmes de millimètre sur l'Y. Bon, ça dépend sur quelle imprimante vous travaillez. Si vous travaillez sur une imprimante euh, professionnelle, j'imagine que ça peut jouer, mais sur la grande majorité des imprimantes que vous avez, ce niveau de précision vous l'atteignez pas. Donc on peut considérer que le cube peut être utile pour faire ce type de réglage lorsque vous faites une mesure. Le résultat serait le même si on changeait de filament Très bonne question, et d'ailleurs j'y avais pensé, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai imprimé 5 nouveaux cubes avec température et vitesse identiques, mais par contre couleur et marque de filament différents. Et là par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau euh, du mouvement en X, on a une différence de 5 centièmes de millimètre, donc ça va, on est toujours bon, mais par contre en Y, j'ai une différence qui va jusqu'à 1 dixième de millimètre, et sur les Z, là également, je commence à voir des différences qui vont de l'ordre de 5 à 6 centièmes de millimètre. Alors, même si sur le X et le Y, on peut imaginer que c'est à peu près euh, innocent comme différence, euh, sur le Y, un dixième, euh, pour info, au niveau de votre imprimante, lorsque vous sélectionnez votre épaisseur de couche, quand vous êtes en précis, vous sélectionnez un dixième de millimètre. Donc on commence quand même à être sur des euh, dimensions, enfin... On va dire sur une différence euh, de, de dimension entre deux cubes identiques mais de marques différentes qui commence potentiellement à être important à prendre en compte. Mais pourquoi telle différence Alors là, je ne suis pas chimiste, donc je vais juste faire une supposition. Euh, et s'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Mais globalement, je pense qu'entre plusieurs marques de filaments, la formule utilisée de résine pour pouvoir amalgamer l'amidon de maïs qui est utilisé pour fabriquer votre PLA est différente. Et comme c'est différent, au moment où votre PLA refroidit après impression, la rétractation doit varier entre chacune des marques. Donc, comment régler son imprimante mon idée pour pouvoir régler son imprimante sans être dépendant du filament, de la vitesse et de la température utilisée pour imprimer un élément de calibrage, c'est de partir sur quelque chose qui ne varie pas en fonction de la température. Donc je suis parti sur la réalisation d'un outil sur lequel je peux fixer un crayon de bois pour pouvoir dessiner un carré de 20 cm de côté sur une feuille. Et sur ce même outil, je vais pouvoir y fixer un pied à coulisses pour pouvoir mesurer la variation euh, obtenue sur l'axe Z. Pour faire ce réglage, je suis parti sur une Ender 5 qui n'est pas réglée. Voilà, donc on va passer à l'assemblage de l'outil que j'ai utilisé entre autres pour régler mon imprimante. Donc on a besoin d'un élastique. Euh, donc là c'est un élastique d'un centimètre d'épaisseur. Euh, J'en ai besoin juste pour ces deux petits bouts-là. Vous verrez juste après... Euh... Euh, quelle en sera l'utilité. J'ai besoin euh, de quatre petits aimants comme ça, donc c'est des billes, alors ça se vend sous ce format-là, en général c'est fait pour euh, faire un petit peu de loisirs, enfin, on va dire pour se détendre, euh, je vous avouerai que quand vous y avez joué pendant 2-3 euh, jours assez rapidement vous vous en lassez. donc bah, moi aujourd'hui ça va me servir euh, de billes aimants pour pouvoir faire mon bricolage. Vous avez besoin de deux vis, donc c'est des vis à tête plate euh, euh, taille Z1, donc c'est du 2 mm par 10 de profond. Alors, ce sera pour venir fixer au-dessus des euh, pièces ici. Donc euh, je vous propose déjà de commencer par faire un petit tour. Donc cette pièce là, je l'ai prévu suffisamment large pour que, avec l'aide de l'écrou, vous voyez, j'ai mis la marche qui va bien pour que ça tombe super bien. Sachant que j'ai rien limé, rien du tout, hein. j'ai vraiment prévu la marche qui allait bien. Euh, alors c'est un petit peu surdimensionné pour euh, pouvoir mettre tout type de crayon donc là j'ai mis on va dire un porte mine, on peut mettre un stylo, on peut mettre un feutre on peut également mettre un rotering si vous voulez faire des dessins un petit peu industriel, on peut vraiment mettre ce que vous voulez mais euh, là c'est tellement large que je peux éventuellement mettre Comprendrez à quoi ça pourra servir après. On peut même venir y mettre par exemple un pied à coulisses. Et ça tient. Voilà. Donc euh, bah, je vous montrerai euh, tout à l'heure quel sera l'usage de pouvoir mettre un pied à coulisse. Donc euh, bah, je vous propose de passer à l'assemblage. Vous voyez que là j'ai mis juste ce qu'il faut pour que ça glisse. Alors le sens d'impression a son petite, sa petite importance, en imprimant comme ça, du coup on a les couches d'impression qui sont dans le même sens pour les deux glissières et du coup bah, ça facilite forcément le, le, le glissement. Si j'avais mis euh, une imprimante qui imprime comme ça au niveau de l'imprimante, une impression horizontale, pendant qu'ici j'imprimais par exemple comme ça, on aurait eu euh, deux fils d'impression qui se croisent et ça aurait frotté euh, plus dur on va dire. Maintenant je prends mes deux élastiques et donc là l'intérêt c'est lorsque l'imprimante va descendre et va appuyer là-dessus bah, l'élastique va, va redescendre cette pièce-là puis derrière on vient mettre ça et maintenant on va venir mettre les billes alors les billes je pourrais les mettre dedans mais ça ne tiendrait pas bien donc je pars sur le principe d'utiliser un pistolet à colle chaude Et donc j'utilise la spatule pour ne pas me brûler. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé la colle en excédent à l'intérieur, on vient juste le positionner là-dessus. Et du coup, bah, là, ça tient. Donc après, moi, je viens mettre un feutre ici. Enfin, ici, c'est un crème bois. Je sors un peu la lame, la mine, pardon. Voilà, donc là, ça c'est fixé. Il ne me reste plus qu'à mettre une feuille. Donc là, je vais installer une feuille de papier sur mon plateau. Je le fixe avec des pinces. En manipulant directement les mouvements X et Y depuis l'écran de l'imprimante, je vais dessiner. Un carré de 20 cm par 20 cm. Pour les mesures de l'axe Z, j'installe donc le pied à coulisse dans l'outil et je mesure en relevé du plateau. Ça évite ainsi tout mouvement lorsque je descends le pied à coulisse pour faire une mesure. Bon, il se trouve que sur mon Under 5, les différences en état sortie d'usine, euh, sont déjà largement inférieures euh, au dixième de millimètre, donc globalement je pourrais très bien la garder en l'état. Mais pour vous expliquer comment faire au cas où votre imprimante aurait une plus grosse différence d'impression, voici comment j'ai procédé. J'ai donc mesuré plusieurs fois avec un pied à coulisses, avec remise à zéro entre chaque mesure, afin d'obtenir plusieurs fois la mesure en, du mouvement en X et en Y, et j'en ai sorti une valeur moyenne. Cette valeur moyenne, j'ai calculé quel était le pourcentage d'erreur par rapport aux 20 cm cible que j'avais demandé. Ensuite, on applique ce pourcentage d'erreur sur le nombre de steps par millimètre que vous avez constaté sur votre imprimante. Et le résultat, vous venez l'appliquer sur votre imprimante. Et là, vous pouvez relancer une impression depuis votre imprimante pour voir le résultat obtenu. Et 3 cubes en plus le premier cube que j'ai pu imprimer avant d'avoir réglé les steps par millimètre un deuxième cube où j'ai modifié les steps par millimètre et ensuite un deuxième cube où j'applique le troisième réglage éventuel si on veut être jusqu'au boutiste donc si on veut être jusqu'au boutiste le réglage de l'imprimante que vous avez réalisé il est fait, vous n'y touchez plus maintenant on a vu tout à l'heure qu'en fonction du filament les cotes peuvent bouger donc là il va falloir que vous fassiez vous-même, chez vous et en fonction de votre imprimante puisque ce, euh, les variations vont vraiment grandement varier en fonction de votre imprimante de la température extérieure dans laquelle vous imprimez il enfin, y a un tas de phénomènes qui peuvent faire que votre filament va se rétracter de façon différente donc une fois que vous avez réglé les step by millimètre sur votre imprimante vous allez imprimer un cube voir quel est le pourcentage d'erreur et du coup là dans Cura, au niveau des proportions en tout cas c'est moi ce que je fais au niveau des proportions, j'apporte la modification nécessaire liée au pourcentage d'erreur. Et de cette façon, j'ai pu réimprimer un cube où, euh, comme vous pouvez le constater, la différence est infinitésimale sur les résultats finaux Bon, maintenant, euh, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce réglage sur l'imprimante que vous avez certainement chez vous, qui est certainement une imprimante grand public, dont la précision n'est pas au centième ou au millième de millimètre, ce réglage du pourcentage, il y a forte chance que euh, ne soit pas nécessaire à vos réalisations. Mais par contre, si vous aviez une différence, comme je l'avais constaté tout à l'heure, au niveau des filaments qui peut varier de 1 à plusieurs dixièmes de millimètre, vous avez tout intérêt à vous faire cet abac, où vous allez dire, voilà, pour tel filament, quand j'ai tel cube, j'ai telle différence en largeur ou en profondeur. Et donc, quand je vais imprimer mon modèle, je vais appliquer ces pourcentages sur l'axe des X, des Y et des Z. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si selon vous, la méthode que j'ai utilisée est délirante, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, en restant constructif bien sûr dans votre commentaire, et si j'estime que ça apporte vraiment quelque chose à cette vidéo, euh, je prendrai un accord avec vous pour rajouter votre commentaire au éventuellement le reformuler, pour l'écrire dans la description de cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie, il y a de fortes chances qu'il y ait rien de plus dans la description, si vous regardez cette vidéo dans un an, dans deux ans, sachant qu'aujourd'hui on est donc en janvier 2020, euh, peut-être qu'il y aura des informations complémentaires dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. il y a probablement des informations qui vous seront importantes pour régler votre imprimante. Du coup, si jamais euh, sur vos groupes, sur vos forums, euh, quelqu'un pose la question du réglage de son imprimante et que vous estimez que cette vidéo est intéressante pour lui, n'hésitez pas à lui partager, euh, ça vous coûte rien, moi ça m'apportera juste des vues. Et comme c'est un petit peu comme ça que fonctionne Youtube, hein, si j'ai des vues, Youtube dit la vidéo fonctionne, donc elle propose ma vidéo, et donc j'ai des vues, et donc elle propose mes vidéos, et donc j'ai des vues, et, et ça moi je peux pas le faire tout seul, c'est grâce à vous que je vais réussir à avoir une chaîne qui pourquoi pas pourrait décoller. Donc, euh, bah, à vous de jouer, allez, ciao ciao